Donc, on va faire maintenant cette petite lune. Je vais cliquer sur l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, j'ai un carré. Je vais faire la petite lune. Alors là, je vais sélectionner comme tout à l'heure l'outil courbe de Bézier. On va choisir ici chemin spirographique. Donc, je clique, je clique, j'appuie sur Shift. Là, je refais un nœud ici. J'appuie sur Shift et je viens finir ma lune comme ceci. Voilà, alors là, je, je veux une lune complète. Donc, je clique et je déplace. Si je veux vraiment avoir un cercle parfait, le mieux c'est on crée un cercle. Je clique ici sur l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse. Voilà, Je vais mettre un contour rouge. Je supprime le fond. Voilà, hop, je mets mon cercle comme ceci. Je vais un petit peu l'agrandir. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Je sélectionne ici donc les nœuds que j'ai créés. Et je vais pouvoir les positionner correctement en activant ici le magnétisme. Alors je vais activer les magnétismes ici par rapport donc aux nœuds. Et je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et je pense que, comme ça, mes noeuds sont bien placés. Je peux venir donc supprimer mon cercle rouge. Ici, si je clique sur mon cercle. Voilà, j'ai bien les, les, les bonnes valeurs. 22,354, 22,354. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai ma lune. Euh, je vais récupérer la petite couleur. Donc, outil pipette. Donc, j'appuie sur D. Je récupère la couleur jaune. Je supprime le contour. Je duplique cet objet. Donc, pour dupliquer, je peux venir cliquer là-dessus ou CTRL-D. Voilà. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds ici. Je clique sur ce nœud là et je déplace, voilà, de façon à faire cette partie là, mon outil pipette, et je viens récupérer la couleur. Vous voyez, comme ça, j'ai fait la partie sombre de ma lune. Je sélectionne ces deux objets, donc j'appuie sur Shift pour venir sélectionner le, la lune de derrière, là, je duplique, CTRL D, je vais réduire ces deux objets, donc je clique là-dessus, voilà, vous voyez, le magnétisme m'embête, je clique là-dessus, ou alors je fais Shift pourcentage, ce qui désactive le magnétisme. Donc je réduis en appuyant sur CTRL Shift, de façon à faire un premier cratère, je le place là. Avec l'outil nœuds, je vais sélectionner, vous voyez, le cercle, je vais prendre la couleur qui est là avec l'outil pipette. Donc ici, cette partie-là, ça va être la partie éclairée, donc avec le jaune qui est clair. Alors, du coup on ne le voit plus. Voilà, je vais venir déplacer ça. Voilà, comme ça on voit le premier cratère. Euh, je vais dupliquer ici cet objet, CTRL D, lui mettre la couleur foncée. Avec l'outil pipette, je vais pouvoir récupérer la couleur foncée, comme ceci. Et avec l'outil les nœuds, je vais cliquer sur ce petit nœud puis le déplacer. Donc, je peux grouper Ctrl G. Je duplique cet objet. Pour dupliquer, on a vu que c'était Ctrl D. Voilà, je peux réduire. Voilà, j'ai comme ça un autre cratère. Encore une fois, Ctrl D. Et j'ai trois petits cratères que je peux modifier avec l'outil les nœuds très facilement. Réduire peut-être les ombres. Et là, peut-être augmenter la, la luminosité. Alors là, ça fonctionne peut-être pas très bien. À la limite, ici, je vais peut-être supprimer carrément le côté lumineux. Hop Ouais, c'est passé mieux. Voilà, donc euh, pour ce petit tuto, on va faire maintenant le petit personnage. Donc, à tout de suite pour la suite.